Bonsoir à tous, c'est le soir au moment où je fais ça, je suis juste après le live que je viens de faire sur Star Wars et Légion. Dans 19 jours, c'est Noël, alors j'ai décidé de vous faire un beau cadeau. Bon, normalement vous l'avez vu sur la vignette, qu'est-ce qu'on va gagner cette fois-ci C'est le troisième jeu concours sur la page, Et il fallait que je marque le coup quand même, c'est Noël, allez, voilà Armada, Star Wars Armada, donc ça c'est un petit clin d'œil à, à, à mon pote Sebou qui est maintenant champion de France, et puis aussi aussi à, à mon ami Julien. Je vous fais gagner euh, le Chimera, tout simplement le croiseur interstellaire de l'Amiral Throne. Rien que ça, euh, la plus belle et la plus puissante des pièces euh, du jeu Star Wars Armada. Je remercie euh, gracieusement euh, FFG de m'avoir fourni cette boîte. On m'a dit voilà, on me donne ça, tu le fais gagner à tes abonnés. Donc euh, je m'exécute. Je, je l'aurais bien gardé pour moi, mais bon je l'ai déjà. Je ne vais pas la peine d'en aligner deux, puis je préfère vous le faire gagner. C'est quand même vachement plus sympa. Les règles sont très simples. Déjà, euh, pour commencer, bah, malheureusement, hein, les deux gagnants des, taux, des, des, des concours précédents ne peuvent pas jouer, hein, c'est normal, ils doivent laisser la place aux autres, ça me paraît logique. Euh, ensuite, euh, bah, il faut être abonné à la page, donc ça c'est très simple, n'oubliez pas, je vais vérifier si vous êtes abonné à la page, donc faites en sorte à ce que votre abonnement soit visible. Et en dessous de la vidéo, j'ai mis un descriptif de comment rendre visible son abonnement, parce que certains ne savent pas comment on fait, ou ne savent pas comment vérifier, donc euh, voilà je ferai un rappel aux gens dont j'arrive pas à vérifier la chose et puis surtout bah, mettez moi en commentaire Mettez-moi un petit commentaire pour me dire je veux le, le chiméra. Hein, que je ne l'envoie pas à quelqu'un qui ne joue pas à Star Wars Armada ou qui joue rebelle et piqué. Euh, totalement allergique aux, aux impériaux et qui, qui n'en fera rien. Mettez-moi un commentaire pour me dire je veux le chiméra. Et c'est sur la base de ces commentaires-là que je constituerai euh, le, le tirage au sort. Euh, bon, joueur d'armada ou pas, hein, parce que franchement, je pense que c'est une figurine qui est de toute beauté. Euh, là vous le voyez pas très très près Mais je vous laisse vous répertorier. Hop ça sera affiché là euh, La petite vidéo que j'ai fait sur le chimera La vidéo de présentation euh, du chimera On le voit en macro euh, Voilà c'est une merveille Vous mettez ça hein. Vous n'êtes pas joueur d'armada vous mettez ça en vitrine C'est quand même badass Bon c'est mieux si je l'offre à un joueur d'armada qui s'en sert hein. Je ne vous cache pas je serai encore, encore plus content Mais ça c'est le sort qui dessinera Puisque sous le, la base de vos commentaires Et de vos abonnements je constituerai euh, une pile et puis ben, on fera un tirage au sort qui aura lieu euh, soit le 24 soit le 25, je vous préviendrai euh, sur, euh, sur les différents euh, réseaux sociaux euh, qui sont à ma disposition enfin voilà, aux alentours, aux alentours du 25 décembre je ferai le tirage au sort et puis et il puis, ben, y aura un gagnant qui recevra qui recevra ce vaisseau en plus du vaisseau je mettrai les cartes que Julien m'a offert et qui viennent en fait qui sont des cartes exclusives du championnat de France qui a eu lieu la semaine dernière donc en plus de ce vaisseau vous aurez quelques cartes d'amélioration qui seront des cartes spécifiques qu'on ne pouvait obtenir qu'au championnat de France donc voilà c'est un très très beau cadeau en même temps c'est Noël donc c'est normal et puis je vous aime bien donc voilà, je suis sympa. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour devenir champion de France de Star Wars Armada. Bravo, c'est Et puis, ben, quand même, avec un croiseur interstellaire, c'est nettement plus facile. Vous allez voir. Je, franchement, c'est sympa. Allez, à très bientôt. Bye bye.